L'ours et la lune, un texte de Cécile Alix, illustration d'Antoine Guillopé, Calicéphale, édition. Ici, même le soleil est froid. Lorsque l'hiver arrive, la nuit est plus profonde que la plus profonde des nuits. Elle dure des mois, pas un éclat, pas un bruit, juste la bise. Le frisson des glaçons sur la banquise et la lune toute seule dans le ciel, qui aimerait un peu de chaleur, un peu de douceur. Au bord de l'océan gelé, l'ours passe, tête basse, pattes lourdes sur la glace. Il s'ennuie dans la longue, si longue nuit. Il rêve, l'ours polaire, de voyages et d'amitié, de nouveaux paysages, des couleurs parfumées et de lumière. La lune au ciel accrochée regarde l'ours marcher. Dans le miroir d'eau glacée, l'ours voit la lune briller. Lentement, il relève le museau, doucement, elle glisse de là-haut. Sur le dos rond et lisse de l'ours se pose la lune, comme une caresse plus légère une plume. Ce qu'elle est chaude, ce qu'elle est douce, ta fourrure, murmure la lune. Ce qu'elle est claire, ce qu'elle est pure, ta lumière, dit l'ours. Lune éclaire l'un, l'un réchauffe l'une. Leurs rêves roulent et s'enroulent à l'unisson. La lune fond, fond, fond, devient croissant, barque d'argent. Bercé par les courants d'air, s'envole le bateau lune et l'ours polaire. De l'autre côté du monde, à l'envers de la terre. Longtemps, il voyage dans le ciel, survole les mers, les océans. Dans son croissant de lune, l'ours s'émerveille. Le monde est si rond, si grand. Sur la bosse des baleines, des mouettes glissent en riant. Les dauphins bondissent sous les ailes des goélands. L'ours et la lune vont, voguant, volant, et la brise salée sème des graines de liberté pluie d'étoiles sur la forêt tropicale poussée par le vent l'ours et la lune touchent la cime d'un géant sur sa branche enveloppée de brume la panthère noire leur sourit dans son pelage de soie, l'or de ses yeux, lui. Toute la nuit, ils se racontent leur pays. La chaleur de l'Asie, l'hiver polaire, la saison des pluies. Le silence du Grand Nord et les chants de la forêt sonore. Petit à petit, des graines d'amitié s'envolent dans la nuit. Jusqu'au désert, barque de lumière. Là, dans le grand Sahara blond, entre les vagues de dunes, le dromadaire avance à l'horizon, fier sous la lune. L'eau coule dans l'oasis, il boit à la source. Viens respirer mes délices, dit-il à l'ours. Je transporte des étoiles d'anis, des fleurs de safran, de la cannelle. De la citronnelle et des tiges d'encens. Petites graines de saveur, perles parfumées déposent leur couleur sur l'ours émerveillé. Il pleut à petits pois, puis À gros grains de pluie, l'orage éclate, les pices s'ébattent, il y a dans l'air comme une chanson. Le bateau lune se faufile sur les tuiles de la ville. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Roucoule le pigeon, patojon, barboton. jouons ensemble à saute-poisson. L'ours devient funambule et s'amuse sur les toits, entre les gouttes et les bulles qui s'égrènent de joie. Plus tard, la lune vient s'arrondir au-dessus du grand cerf et, le temps d'un sourire, dépose l'ours polaire. Sous l'érable vert, dans les herbes qui frisent, le roi de la forêt, le prince de la banquise enlacent leurs pas, mêlent leurs traces. En eux résonne toute la sagesse du monde. Lorsque l'ours part, des graines de souvenirs se nichent dans sa mémoire. Quand le bateau-lune s'approche des glaces, l'ours blanc retrouve sa place au bord de l'océan gelé et la lune, comme une image, s'en retourne briller. Si sage, tout est calme, pas un bruit, rien ne bouge, rien ne frémit. L'ours immense, au regard tranquille, sourit à la lune qui ondule. Les graines de leur voyage s'éparpillent dans la nuit. Dans l'aube pure et glaciasse, elles fleurissent en aurore. En aurore boréale.